Bonjour Philippe, merci d'être avec bonjour. moi aujourd'hui. Hey, bonjour Alicia, comment vas-tu Je vais très bien et je suis contente d'être là aujourd'hui pour un petit peu démystifier ce qu'est la marque employeur. Parce que moi je vois ça un petit peu affiché partout sur des publications LinkedIn et même le, le nouveau métier de responsable marque employeur. Qu'est-ce que c'est Quel est le but Alors premièrement Alicia, tu je viens d'apprendre qu'il y avait un métier de responsable de la marque employeur. Euh, on peut avoir une petite idée de, de, de, de ce rôle-là, hein, de, de, de, de responsable de la marque employeur, mais en fait, tu vois, je ne savais pas que c'était un métier qui existait, en fait, ou en tout cas, qui, qui était en train de se créer. Alors, marque employeur, on voit ça sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'aujourd'hui, vu la pénurie de main d'œuvre, vu les difficultés à recruter, vu les difficultés aussi à attirer des, des, des candidats dans, dans, dans son organisation, sans oublier d'essayer de ne pas en perdre en cours de route, hein, c'est-à-dire de, de, de faire une meilleure fidélisation. Bah en fait, les entreprises aujourd'hui essayent de se démarquer euh, réellement du marché. C'est-à-dire que plusieurs secteurs d'entreprises avec des, des métiers, on va dire, identiques. Qu'est-ce qui fait que euh, si je suis un soudeur ou je suis un comptable ou je suis, euh, je ne sais pas moi, une personne responsable du développement des affaires, pourquoi je vais aller travailler dans cette entreprise que, que dans une autre Alors, il euh, y en a certains qui vous diront bah, par rapport au salaire et les avantages, mais en fait, aujourd'hui, ça ne fait, ça fait pas forcément le... le, le ce n'est pas, pas tout. Hein. La rémunération n'est pas un tout, même si le coût de la vie augmente. Le, le, la rémunération n'est pas un tout. Donc, ce qui va faire la différence, c'est ce que je vais vivre comme expérience, comme, euh, comme employé dans l'entreprise. Mais ça, tant que je ne suis pas dans l'entreprise, euh, je ne peux pas le savoir. Donc, l'objectif, c'est vraiment de, de travailler à... Euh, à développer son, sa propre image, donc un peu comme sa personnalité, hein. chaque individu euh, a sa propre personnalité, hein. on sait qu'on peut avoir, je sais pas moi, un frère euh, jumeau, une sœur jumelle, puis en fait, euh, on se ressemble euh, comme deux gouttes d'eau, mais on n'a pas la même personnalité, et bien ça va exactement la même chose pour la marque employeur c'est d'être capable de dire, euh, voilà qui on est, et puis voilà sur quoi on s'engage, donc euh, il va y avoir une sorte de, peut-être que ce nouveau métier là, de responsable de la marque employeur ça va être un responsable de, de de ce que l'entreprise sur lequel elle s'est engagée dans ses pratiques, dans ses façons de faire. Donc, ça peut être ça, le, le nouveau métier. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de se démarquer pour se faire remarquer. Du coup, c'est peut-être aussi l'idée de, de vérifier aussi que c'est authentique, cette histoire de marque-employeur et pas quelque chose qui a été inventé par l'entreprise un petit peu pour juste attirer les candidats. Ah bah c'est sûr que si la marque employeur est développée uniquement sur de la séduction et non pas sur des faits et une réalité, euh, bah en fait, oui, les, les entreprises vont attirer du monde mais il va y avoir du roulement de personnel et puis ceux qui sont dans l'entreprise qui vont voir ces communications bah, ne vont, vont pas rester parce qu'elles vont se dire, bah là, là c'est une, une publicité mensongère, ils disent que par exemple, l'entreprise prend vraiment soin de ses collaborateurs, le bien-être ou le mieux-être au travail est important, mais la réalité c'est que si la seule chose qui prime, c'est les résultats, les Objectifs et autres, et eh bien là il y a, il y a, il y a une incohérence de, de entre la communication et la réalité, et donc là c'est bien plus difficile pour l'entreprise. Oui. Une dernière petite question est-ce que la marque employeur démarre euh, dès le processus du recrutement Ah, ben, bien avant, en fait, déjà la marque employeur, c'est qu'est-ce que vivent vos propres employés dans l'entreprise C'est-à-dire que normalement, une marque employeur elle se fait déjà pour ses collaborateurs ou ses collaboratrices. Euh, avant même d'aller euh, faire le chant des sirènes euh, pour attirer des nouveaux euh, des nouveaux collaborateurs collaboratrices à l'externe, il faut déjà que en interne ça soit ça soit un fait. Il faut que ça soit vécu. Il faut que les gens ressentent ça dans l'entreprise. Donc. Euh, euh, une marque employeur, ça ne s'invente pas, c'est surtout pas que de la communication euh, et loin d'être de la communication. Après, on peut communiquer dessus sur ce qu'on est ou qui on est et ce qu'on propose et comment on interagit avec nos, nos, nos gens dans, dans l'entreprise. Euh, ça, oui, on peut le faire, mais au départ, c'est vraiment de s'intéresser à ses collaborateurs avant tout et, et non pas de travailler sur euh, une image, on va dire, euh, comme un peu euh, euh, quelque chose qui n'existe pas ou qui serait virtuel. Ce n'est pas du cloud. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Alicia. Je pense qu'on a appris euh, des choses les plus importantes sur la marque employeur. Oui, et puis tout ça, ça rattache bien sûr le marketing RH, euh, puis tout ce qui va avec hein, le, le marketing RH interne, marketing RH externe. Donc, euh, en tout cas, très heureux d'avoir échangé avec toi puis au plaisir de, de se revoir. Merci.